Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment gagner un revenu avec des microservices. Alors avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous « S'abonner Recliquez une deuxième fois pour recevoir la petite notification avec la petite cloche. Comme ça, vous recevrez donc les prochaines notifications de mes vidéos en ligne. Alors, comment générer un revenu avec les microservices Alors, j'avais noté plusieurs choses, mais avant de démarrer, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez ce qu'est un microservice Il existe plusieurs plateformes sur Internet aujourd'hui qui permettent de vendre des microservices. Microservices, ça peut être, par exemple, la réalisation d'un logo, la réalisation d'un texte, relire un texte, corriger un texte, créer un site, créer, je sais pas, un menu pour un site, coacher une personne, ça peut être également faire un peu de référencement, bref, il y a des millions de microservices. Et en fait, dans ces microservices, ça met en avant votre expertise, votre talent, votre savoir. Il faut être clair avec soi-même, on a tous un talent, on a tous un domaine d'expertise, on a tous un domaine dans lequel on en connaît beaucoup plus que d'autres personnes. On n'a pas forcément besoin d'être expert. Ce que je veux dire par là, c'est que les microservices, vous pouvez générer un revenu de manière régulière, si vous le souhaitez, de manière occasionnelle, si vous le souhaitez également, vous allez pouvoir donc compléter vos revenus, gagner un vrai revenu. Pour certains, c'est un vrai revenu, c'est une vraie activité à temps plein. Bref, vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez faire et comment vous voulez mettre en place. L'idée, c'est de mettre en avant un ou plusieurs euh, talents que vous avez, plusieurs expertises que vous avez, de les mettre en avant et de les proposer à D'autres personnes, c'est un petit peu comme les plateformes aujourd'hui qui existent, comme Allo Voisin qui permet d'appeler un voisin ou d'appeler en tout cas une personne à la rescousse pour un petit service. Vous la rémunérez en échange. Elle va vous monter le meuble, elle va faire votre jardin, elle va tendre la pousse, etc. Vous la payez pour un micro-service. Et eh bien, c'est la même chose sur internet. Vous pouvez mettre en avant, vous pouvez mettre en place votre talent et le monétiser. Alors, j'ai noté plusieurs choses déjà avant de démarrer, avant d'aller aussi un petit peu plus loin sur la plateforme. Notez ce que vous savez faire, quels sont vos domaines de compétences. Vous pouvez, je ne sais pas moi, connaître sur le montage vidéo, vous pouvez faire des belles photos, vous êtes photographe, peut-être que vous êtes bon en graphisme, peut-être que vous n'êtes pas forcément un expert en graphisme, mais vous savez peut-être faire un logo, vous savez peut-être, je ne sais pas moi, faire une image, travailler une image. Euh, notez vos compétences, notez votre, ce qu'on appelle votre zone, vos zones de génie, les, euh, les activités ou les choses que vous aimeriez faire pour, au service d'autres personnes et en étant rémunéré Donc notez vraiment tout votre domaine d'expertise, même les choses qui vous semblent parfois peut-être improbables, et bien notez-le parce que ces services-là peuvent être notés, en tout cas demandés par des personnes qui souhaitent faire appel à vous. La première chose, c'est ça. En 1, définissez vos talents, vos expertises, notez-les. Notez, -les. notez qu -ce que, dans quel domaine vous pourriez euh, donner des conseils. Ensuite, en disons 2, vous pouvez donc noter, ça peut être alors sur Internet, hein, on va parler de beaucoup de rédaction, de graphisme. La rédaction, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de gens souhaitent faire corriger leurs articles. Beaucoup de gens souhaitent faire rédiger des articles ou des fiches produits. Donc, c'est un domaine qui marche plutôt très bien sur Internet. Si vous êtes bon, vous allez avoir du travail. Euh, J'avais noté donc sur Internet, vous pouvez donc mettre en avant votre expertise dans un domaine spécifique ou dans même plusieurs domaines. Ça, c'est donc le premier point. Et le deuxième point, eh c'est l'utilisation d'une plateforme. Alors, en plateforme, les plus connu, vous avez Udemy, sur Udemy vous allez pouvoir donner des cours, vous allez pouvoir apprendre des choses aux gens, par exemple comment faire des campagnes publicitaires, comment mettre en place, je sais pas moi, un, euh, comment utiliser WhatsApp sur votre smartphone pour votre business, comment euh, référencer un site, comment, euh, bref, il y a plein de choses à faire sur Udemy, vous pouvez créer un cours, le mettre en ligne et vous laisser faire, Udemy vous apporte du trafic, vous avez du trafic constamment et donc potentiellement des commandes tous les mois. J'avais noté également, vous avez 5 euros, 5euros.com qui est très connu. Vous avez une pléiade de multi micro -services qui font que vous allez forcément trouver déjà pour vous, chaussures à votre pied, mais vous allez certainement voir une catégorie qui va vous intéresser, dans laquelle vous allez pouvoir donc, euh, disons, donner votre expertise et vendre votre savoir. Il y a également Fiverr, fiverr.com. Alors, Fiverr, c'est une plateforme mondiale, donc du coup, vous allez retrouver des services c'est essentiellement donc écrit en anglais, forcément. des services mondiaux, mais il y, a, il y a vraiment un catalogue complet. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez euh, transmettre vos services. Même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'anglais, vous pouvez proposer un service en français. Il y a une case à cocher et vous avez un service en français. Donc, globalement, quand même, la population, les, euh, les visiteurs sur ce site sont euh, américains et autres, mais pas forcément français, bien qu'il y a des Français qui vont chercher les microservices dessus. Mais il y a tellement de, de, de, de trafic qu'il y a un potentiel énorme sur Fiverr. Vous avez également les plateformes comme Tutor. Com et les formes des tutos vous allez pouvoir donc mettre des tutos en ligne et les formes également vous avez également tout ce qui est alors on va un petit peu plus loin vous avez codeur.com codeur vous allez vraiment mettre un savoir en avant c'est à dire que vous allez répondre à des appels d'offres en fait une personne un pro ou un particulier poste un appel d'offres il marque ce qu'il veut avec le détail et vous vous allez pouvoir donc répondre ou pas à cet appel d'offres et faire une proposition tarifée donc c'est à vous de voir codeur.com c'est déjà une plateforme un peu plus Professionnel dans le sens où il y a beaucoup, c'est beaucoup de B2B, mais vous avez quand même du B2C. Donc vous allez pouvoir participer et proposer vos services, et là vous allez pouvoir vraiment facturer au taux dont vous aimeriez. Parce que sur les microservices, il ne faut pas oublier que généralement on facture un petit prix, puis après si la personne en veut plus, et bien sûr on lui facture la prestation, mais si vous voulez, l'appât du gain, l'appât du, du client, c'est d'abord d'avoir un microservice pas très cher. Donc, vous avez coder.com et pour les personnes qui veulent aller plus loin aussi dans la rédaction, vous avez rédacteur.com qui est une plateforme pour les gens qui veulent rédiger. La rédaction aujourd'hui, c'est un moyen vraiment d'avoir un complément de revenu. Si vous êtes un minimum bon en orthographe, un minimum bon en grammaire, vous allez pouvoir rédiger pour des personnes qui vont vous demander un petit peu tout type de sujet. Il suffit de faire un petit peu de recherche et vous allez pouvoir donc rédiger pour ces personnes-là. Si vous faites ça, vraiment, si vous êtes compétent, vous allez voir que vous allez peut-être même très certainement décrocher des contrats sur le long terme. Donc, faire des partenariats sur le long terme parce que vous, votre prestation plaît à la personne. Mais vous allez voir que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de rédacteurs, certes, mais il y a beaucoup de clients qui cherchent des rédacteurs. Donc, si vous tombez sur les bons clients, vous allez voir que votre, vos contrats peuvent être récurrents. Et donc, c'est une manière d'entamer des microservices puis ensuite devenir un vrai service sur lequel vous allez donc pouvoir peut-être travailler et offrir votre prestation, enfin facturer votre prestation pour gagner de l'argent. Donc, les microservices aujourd'hui, c'est un moyen comme un autre d'avoir un complément de revenu. Il y a des personnes, pour faire une analogie, qui aiment bien, je ne sais pas, moi, jardiner l'été et facturer euh, parce qu'ils ont jardiné chez leurs voisins, donc ils facturent un petit montant, mais ça permet d'avoir rendu un service et d'autre côté, d'avoir un, finalement un... un d'avoir facturé, d'avoir gagné de l'argent sur un service rendu. Eh bien, les microservices, c'est la même chose. Sur les microservices, sur Internet, vous allez pouvoir rendre les mêmes services qui seront donc facturés. Et toutes les plateformes que je vous ai citées, bien entendu, prennent une petite commission et je ne vais pas les donner parce qu'il y, y a plein d'options. De, de, de, options, vous avez des options gratuites, options payantes. Si vous prenez une option, un forfait payant, les commissions sont moindres et vous êtes plus mis en avant. C'est la loi, c'est le jeu. Mais euh, sachez que voilà, sans rien payer, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes que je vous ai dit. Donc, il y a Udemy, il y a 5euros.com. Vous avez Fiverr, vous avez également Tuto.com et les formes, Codeur, Rédacteur.com. Il y en a plein de microservices sur ces, sur ces plateformes-là. Codeur.com, ce n'est pas forcément des microservices, c'est plus un appel d'offres, mais vous allez pouvoir y participer. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, allez-y, commencez, générez dès maintenant un micro-revenu qui peut devenir un vrai revenu. Notez vos zones de génie, notez ce que vous aimeriez pouvoir faire et facturer, donc quels sont les services que vous vouliez rendre pour compléter vos revenus ou en faire un vrai revenu. N'hésitez pas donc à mettre en place tout ça, vous allez voir que sur le long terme, ça peut permettre de générer un revenu parfois passif ou un petit revenu complémentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a ouvert un petit peu plus sur le sujet, sur les microservices. J'espère que vous allez mettre ça en place rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous et comme je disais tout à l'heure, recliquez une fois dessus pour avoir la petite cloche et vous recevrez donc les notifications de mes prochaines vidéos en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ciao